Sors de mon véhicule! Chérie, s'il te plaît! Bonsoir! Bonsoir. Bah, je vais acheter le riz pour 150! Ah, vous êtes là pour payer aussi? Sinon, mettez-vous à l'aise! Donc pour vous payer ça! Il n'y a pas de souci! Bonsoir! Je vais acheter le riz pour 150! Tu what? Non, mettez-vous à l'aise! Je suis là pour vous payer ça! Vous Payez vous ce que vous voulez seulement! Je prends tout en charge! Ok, Je vais vous mettre à l'aise! Eh oui! Merci! Elle veut ça dans emporter quoi? Tu es tout emporté avec ça, non? Le poisson c'est combien? Demande pas le prix. Prends tout ce que tu veux, d'accord? Et toi à l'aise. Je suis là pour toi. Donne-moi un peu de gentil. Ah, tonton gentil, c'est gentil, hein? Moi-même là, <rit sea cheese -tose> moi-même là, moi là, je voulais manger, mais je ne veux plus manger à cause de toi. Je ne veux plus manger. Tu veux manger, non? Oui. T'as fait ce là là. Vraiment, ça me suffit déjà. Allez. Ça c'est après, hein? Tenez. Merci. Oh là là. Wow, tout ça pour moi. C'est bien. Oui, merci okay. beaucoup, c'est oh. gentil. Oh, c'est ça, non Oui, oui, prêle. Sinon, moi un chèvre, vous êtes dans l'immeuble qui est là. Ah bon, l'immeuble là suis, Je suis célibataire. Ah, ok, Je peux avoir votre immeuble. Ah, non, non, oh, non, non, non, non, non, non, Mon mari n'aime pas ça, désolé. Comment, vous avez marié Oui, oui, oui. Mais je, je viens de vous... La là. Chérie Oui, non, c'est la bonneuse là, tu vois. Pourquoi oh, tu pas. Pourquoi tu peux mais Je viens de finir. Oui, bonjour. Ça va Il y a un problème Non, non. Ok donc. Non, non. Au revoir. Hey! Toi là, tu faisais quoi avec lui là Lui là c'est qui Non chérie, laisse-le C'est oh. pas avec tout le monde j'ai ça Maman, l'argent Et quoi quoi yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Ça me dit quoi Tout le temps que tu as été passer là-bas là, là C'est qui le type là-là C'est... C'est quoi ça ne sais pas Attends, si c'est avec mon larizier t'as fait caillou. Non non non. Je... Oh, tu me... Hey, je suis mal elle. Je suis avec, avec le, le. Je vais te gifler. C'est avec C'est quoi ça là ça là c'est quoi? Non, non, tu m'as vu rentrer avec le plan. Sors de mon véhicule. Sors Soit j'ai dit, Wallah, voilà, il faut pas que je vienne sur le véhicule, <rire> Sors avec ton caillou là. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça là.